0,5 heures, c'est 50 minutes. Mais alors 0,6 heures, c'est 60 minutes. Mais 60 minutes, c'est une heure. Je pensais que ça marche pas. Bon, ben, on va voir alors, du coup comment convertir les heures. Pour convertir le temps, il faut déjà connaître les coefficients de proportionnalité. Donc, on va rappeler des évidences. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Et donc, si on combine les deux derniers, une heure, c'est 60 fois 60, 3600 secondes. Donc les premiers types de conversion sont assez simples. Comment on va convertir 3,2 heures en minutes On fait un tableau de proportionnalité. Une heure, c'est 60 minutes, donc 3,2 heures, c'est combien de minutes Produit en croix, vous connaissez. Le calcul, c'est 60 fois 3,2, soit 192 minutes. Allez, à vous de jouer. Convertissez-moi 5430 secondes en minutes. Jouez le jeu, mettez pause, faites le tableau. Et du coup, vous vous rendez compte que... Une minute c'est 60 secondes, donc cette fois il faut diviser. 5430 divisé par 60, ça fait 90,5 minutes. Mais souvent le temps est présenté en heures, minutes, secondes. Comment on fait à ce moment-là pour faire des conversions temporelles Il faut prendre en compte chaque unité séparément. On prend les heures en compte séparément, les minutes séparément, les secondes séparément. Donc dans un premier sens c'est assez simple, 3 h 20 minutes, 15 secondes, comment on le convertit en minutes On va prendre séparément 3 heures c'est combien de minutes 180 minutes. 20 minutes, ben c'est 20 minutes, il n'y a pas de conversion à faire. Et puis 15 secondes, faut diviser par 60 cette fois, ça fait 0,25 minutes. Donc au total, ça nous fait 180 minutes plus 20 minutes plus 0,25 minutes, cette fois on peut tout additionner, et ça fait 200,25 minutes. Donc 3 heures, 20 minutes, 15 secondes. On n'aurait pas pu le savoir sans faire le calcul. Par contre, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué encore. Imaginez qu'il faille convertir 310,6 minutes dans le système heure-minute-seconde. On doit commencer à se demander, il y a combien d'heures dans 310,6 minutes On fait les unités séparément. On réfléchit et on trouve qu'il y a 5 heures, 300 minutes. Je les enlève, elles sont parties dans les 5 heures. Il me reste combien Il me reste 10,6 minutes. Combien j'ai de minutes Bon là c'est facile, il y a 10 minutes entières. On les enlève. Combien il me reste 0,6 minutes, on multiplie par 60, ça fait 36 secondes. Et donc, 310,6 minutes, c'est 5 heures, 10 minutes, 36 secondes. Il faut tout faire séparément. C'est un, un type d'exercice de, qui est assez difficile, donc il faut que vous vous entraîniez pour bien le comprendre et le maîtriser. Enfin, on va voir trois autres unités qui sont importantes à connaître, qu'il faut connaître par cœur. Tout d'abord, la tonne, c'est une unité de masse. Donc commencez à faire ce tableau avec le nom, le type d'unité, le symbole, la valeur. Donc pour la première, la tonne, unité de masse, son symbole c'est T. Et une tonne, ça vaut 1000 kg. Donc on s'en sert bien sûr, par exemple, pour les camions. Ensuite, il y a l'art, c'est unité de surface. En général, c'est une unité de surface agricole. Par exemple, vous connaissez l'hectare. L'hectare, c'est la centaine d'art, hecto-art. Son symbole c'est A. Et un art, c'est 100 mètres carrés. Enfin, le litre, c'est une unité de volume, vous le connaissez pour toutes les liquides que vous avez chez vous à la maison. Son symbole, c'est un N minuscule, et un litre, ça vaut 1 décimètre cube. Toutes ces valeurs sont à connaître par cœur. Des exemples, un camion qui fait au moins 3,5 tonnes, ça fait 3500 kg, c'est lourd quand même. Un agriculteur suisse en moyenne cultive 20 hectares, donc ça fait 200 000 2 c'est une grande surface. Et enfin, si vous avez une bouteille d'un litre, ça remplit un cube de 1 décimètre cube, donc un cube de 10 cm de côté. Maintenant, vous savez, 0,5 heure, c'est une demi-heure, c'est 30 minutes, 0,5 fois 60. Et 0,6 heure, vous multipliez par 60, et c'est 36 minutes, ne tombez pas dans le piège. Et n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.